Nous saisissons 367 armes à feu. Et parmi eux, nous avons 39 fusillations. Nous saisissons 146 234 cartouches. Les âmes que nous avons gardées, et moment avons nous un film, c'est un parti dans les armes que nous avons Parce que nous a des âmes qui obligent à rester dans la juridiction. Parce que oh, la même autorité judiciaire, vous oh, la suite judiciaire. Et bonjour, bonsoir, ça dépend de la de vidéo vidéo. Et je vous dire que c'est toujours un plaisir pour moi pour me balader avec vous tout ce qui a fait l'actualité dans le pays d'Haïti. Pour ne pas rater aucune vidéo, c'est profiter d'abonner à la même sous pour vous faire ça et pas oublier d'activer la cloches de notification pour recevoir une notification de chaque vidéo que vous postez sur la là. Déjà, nous vous merci à tout le monde qui est déjà abonné, merci avec vous même qui avez fait ça pour la faire Parce que vous êtes intelligent ou pas vous faire des prochaines vidéos. Sans parler en peu, sans perdre du temps, on entre dans le détail pour la vidéo aujourd'hui. Événements pays loc, crise carburant, blocage terminal Vareux, qui est le principal site de stockage et de distribution carburant en Europe et du à pays Grâce à engagement et détermination policière, esprit de sacrifice, malgré mes moyens que nous avons à la disposition, nous réalisons ensemble d'opérations. Il y a 1140 opérations qui réalisent, 63 perquisitions qui faites à travers tout le pays. Au cours de l'opération Sahel, il y a 12 964 arrestations qui faites. et qui bâti pour ça. 301 pour assassinat, 348 pour drogue. 124 pour trafic et traite de 32 personnes, 61 pour crimes financiers, 312 pour viols, membres actifs différents gangs qui gagnent Au cours de l'opération nous faisons de saisie. Nous saisissons 367 armes à feu. Et pas mieux. Il y a 39 visites Nous saisissons 146, 146 234 cartouches. Les que nous avons gardées, et nous avons moment de nous filmer, c'est qu'on dans les armes que nous saisissons. Parce que nous des âmes qui obligent de rester dans la juridiction, parce que nous avons une autorité judiciaire pour la suite judiciaire. Comme exemple, nous avons 20 qui étaient dans le nord, 16 qui étaient dans le sud-est, dans la justice. Au cours de l'opération, ça nous été saisi. 2 ,738, moins 38 kg de drogue. Et parmi eux, il y a 54,87 kg de cocaïne.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 et leur région et département particulier. Nous avons 149 bandits, malheureusement qui blessaient ouais. mortellement dans l'échange avec la police. 178 véhicules et 2533 motocyclettes que nous avons ou du moins confisqués. Nous avons trois bateaux avec une attaque. Nous pas seulement arrêter, L'enfer faire opération à seulement, mais en deux institutions de la police, nous prenons des mesures pour nous assurer l'administration de la police. Mesures à eux, nous prenons, nous révoquons 1432 fonctionnaires et parmi il y a 1254 policiers. 174 employés administratifs de diverses causes. Nous que le travail en Donc, son synergie qui est développée en entre inspection entre l'inspection générale de la police et la direction centrale de la police judiciaire. L'autre mesure, en cas d'assainissement institutionnel. Nous retournons nos finances, 10 825 chèques qui totalisent 219 795 512. Nous retournons nos finances. Nous annulons 1 204 débits réunis. 20 Nous annulons en institution. institutions. Ou trois contrats, nous faites selon les normes. Jean Financier Mandela. Nous soumettons 24 contrats. Et contrat, ça été signé après l'approbation de la commission nationale du marché public. Donc, contrat barrage la police selon la loi. de l'action que nous faisons qui visait à améliorer -vis les conditions de travail policiers et bien mettre les policiers. Parce que nous encourager les policiers, il faut que nous mettons les policiers en valeur par rapport à la responsabilité que nous avons en pays à ce qu'on a de Là, exemple de exemple une organisation des policiers victimes. Et les ayants droit des policiers décédés dans le cadre du service. Ça, c'est un outil légal qui engageait l'État pour que les policiers, en cas de travail, blessés, les victimes, ou du moins, marchent pour les mourir, pour que par un policier ou du moins, policier, policiers les victimes, la merci pour mon bon papa en administration publique, mais un engagement l'État envers les policiers. Nous sommes capables dire que le décret a commencé à appliquer parce que aujourd'hui, nous sommes capables de dire y a policier qui est décédé qui recevoir chaque salle en 4 Décret, ça que nous parlons. Et nous profiter de l'espace, pour nous remercier pour le ministre, Docteur Ariel -Ari, et le gouvernement qui va nous outiller ça, aux outils concrets pour les policiers. Grâce à la mesure d'assainissement que nous prenons dans l'institution, sans que, sans que nous pas jouer augmentation budgétaire nous arrivons. augmenter le prix de risque policier pendant l'année en à, à deuxième augmentation qui commence à partir de octobre 2021 unité spécialisée, a, BIO donc à partir d'octobre, nous supposons jouer le prix de risque augmenter en deuxième fois pendant sans augmentation budgétaire pendant l'année nous avons réhabiliter 25 plus de police de façon pour que nous améliorer le mouvement de travail policier nous avons concrétiser appliquer le programme au police pour éviter c'est moins donc pour est dans la lumière mais avec le programme ça nous en mesure pour que joue des prêts à autour du financier pendant la nuit le sacrifice collision faire la chaque jour, parce que surtout dans les deux moments ça donc gagneront prime que spéciale que de la police. C'est compris d'efficacité d'efficacité que nous de à plus de 3000 fonctionnaires policières. policiers, policiers, et pour à la police. Tout le monde partageait dans la police, mais il y a 3000 qui joignent. Pour nous profiter de ce pour remercier le ministre financier pour la bonne collaboration que y avec l'institution de la police. par rapport à travail policier, par rapport à la confiance population après un dans rendement policier, gagnent plusieurs entreprises sous marché qui octroient le rabais à des policiers et employés administratifs. Nous profitons de l'espace nous remercier. C'est un geste symbolique et son geste que les police a apprécié. Nous voyons que nous apprécions le travail. Et ça a encouragé. En la police là, nous prenons question de valeur. Disons. Valeur et mérite de l'institution de la police. -là. Ça fait que nous devons féliciter 546. Policiers et personnels administratifs dans la police. Nous avons tout 47 policiers qui sont honorés par d'autres institutions. Ça nous en fait appréciation, population, hein, à renforcer l'institution de la police. Okay? Nous pouvons être population, la police a un grand Institution qui Honorer la police là, nos capables de citer Beto, c'est ULCC, Chambre de commerce Nord-Ouest, Commission nationale marché public, c'est NMP, avec l'autre institution. Nous lui 2258 policiers et personnels administratifs pour monsieur. Et nous faisons selon l'autre critère qui préétablit notre institution en et de compétences. Passons-nous pas. Et grâce à mesure à la tout, sans que nous ne pas augmenter, sans que nous ne pas rejoignons nos budgétaire, budgétaire, nous lui voulons plusieurs petits personnels. Qui, à travers le commissariat, direction de le commissariat de la province, le commissariat de la zone métropolitaine, qui depuis plusieurs années, qui a pas le service en l'institution de la jean de Donc, grâce à la présidente, le direction générale de la police nationale de Haïti, au de Vise. Jeudi, il Beauceau, nous il nous pour présenter le conférencier. C'est comme un chef de Monsieur M. France RP, qui va parler avec la population en deuxième fois. NIA, ça a gagné environ six mois. Et Josias, il va présenter bilan ensemble des opérations et des travaux qui fait pour aller 2021 au niveau de la police nationale. Également, inspectif, féligin pour aller de donc Nous avons constater que le commandant est accompagné de plusieurs membres dans haut commandement, également quelques unités spécialisées. Le commandant-chef-là est accompagné de l'inspecteur général en chef-là, c'est ce Directeur Kabila, c'est Inspecteur Général Jackson Hiller. DCPJ, direction centrale de la police judiciaire, Inspecteur Général Félix Lecomte. DCPA, Inspecteur Général Joanny Taneus. DCASG, c'est monsieur Wessy Ménéori. Inspecteur Général marie Elva Sidora Nassar-Pierre. Inspecteur Général François O. Inspecteur général Jean-Pierre Tricir, inspecteur général Max Pirer, et avec les commissaires divisionnaires, jean maurès Étienne, directeur personnel de commissaire divisionnaire, Marie-Janet, partout, ça commissaire visionnaire Christelle Pierre, commissaire visionnaire Gisèle Désir, et pour faciliter, il et j'en pour poser je des questions, c'est le commissaire de police, Marie Michel, qui même qui a intégré, ça, dire. Sans plus tarder, on pas va passer, et comme le chef -là, quoi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 Você é o que você la presse, on est Oui. Ça va, Ça va La presse qu'il à On va saluer, membre la presse qu'il a avec nous, nous avons population tout qui a nous, qui a gardé nous à travers ensemble des journalistes qui l'a dit. La police nationale d'Haïti, c'est une institution publique. Et en tant que telle, c'est une obligation pour reprendre la police, informer la population, rendre la population compte de ensemble d'activités que l'institution a réalisé. Informer la population qui gêne force policière. à qui problème force policier, qui résultat ensemble opération que l'institution a fait sous terrain? Qui perspective que l'institution a eu dont on pour aujourd'hui, membres complètement au de la police pour que nous puissions parler à la population. Donc, ce sont deux points. Comme nous tous connaissons, on peut être ça le 21 octobre 2021. Long moment <coughs> qui était très difficile. <consisted> la situation politique là a très agitée. Grand banditisme. Quartier, presque Parce que dans le métropolitain là, il y a deux syndicats une force police, nous avons 509, et nous avons à la police qui a une prestation. Donc c'était un moment extrêmement difficile. Premier monsieur que nous avons eu, pour commencer, nous avons monté un nouveau propre Et nous avons eu visiblement différents, différents commissariats. Direction de la sur le l'unité spécialisée pour ne parler avec les policiers, reconnaître la frustration, reconnaître que la frustration est au fond, et montrer que nous faisons des sacrifice pour payer la constitution sur la police. Et les policiers ont été nous. Et au niveau du commandement, nous avons élaboré un plan de renforcement. Dispositifs de sécurité à travers que... y pays, et spécialement dans la zone métropolitaine pour que nous ayons en pile. Pendant toute l'année, la situation n'est pas facile. Nous prenons en pile de difficultés. Le phénomène kidnappé on a chaque jour avec le bandit pour n'empêcher que le un deuil. Non. La population la chaque jour à qui Et, quand il y a un boulot dans le quartier, pour contrôle des rivaux. Troubles à leur public, manifestations politiques répétées. Et en mille fois, on est niveau de criminalité, de façon, de nous une hein, quantité de ces responsables déjà. Quantité des armes que nous saisissons, c'est fruit un effort considérable pour les yeux dans la rue. Ça m'a dit aujourd'hui, solution problème n'est pas uniquement la police, mais au mariage en différents secteurs dans la vie nationale. C'est la saisie. C'est la saisie c'est la saisie, cartouche, cartouche avant, donc on idée. C'est ça qui fait que au niveau structure, sécurité paysan, bien tête ensemble pour que la synergie qui développer mon approche multidimensionnelle qui fait la question de la sécurité paysan, pour nous joindre les résultats que nous disons. C'est 10 ans. C'est un effort considérable pour la police. Il y a des gens qui Qui ça La police, lui-même, il fait. Pour les policiers, qui a des difficultés. Il connaît, il y un projet qui est évalué à 12 millions de dollars américains, un projet logement social pour les policiers. Il y a 60% dans l'agence qui est débloqué. Il y a fait pour eux. Donc, qui ça a fait pour eux Deuxième problème que c'est que il y a un peu de monde qui partageait l'idée. Comme quoi, pour gagner une force étrangère un qui venait d'un pays, hein, le fait que malgré que j'ai fait la police là, alors nous disons la police va faire, mais nous disons la police n'est pas capable, parce que si vous voyez, effectivement, par exemple, si vous avez un nord, vous n'avez pas passé, vous avez un cas dans la zone sud-est, vous n'avez pas passé, que ce soit les bâtissants, vous n'avez pas et donc est-ce que, vous point voir la police là, partager l'idée pour ta gagner une force internationale qui vient aider, faire face à cette situation-là pour permettre à ce que les citoyens sont capables de une des mouvements Malheureusement, nous constatons qu'il y a dans le quartier des zones de une bonne situation sécuritaire qui est troublante et qui force les policiers à déplacer, à aller dans d'autres zones, qu'ils estimaient plus ou moins en sécurité son situation de pays a vécu. Malheureusement, nous n'avons pas de programme immédiat qui a fabriqué pour répondre à la question Sauf que là-bas, nous n'avons pas d'une mesure que capable de recevoir le policier et de décoller avec le policier ou près de Il n'a pas de même tout. C'est solution-problème, ce là, pour nous bailler. C'est quartier pour nous contrôler. C'est le modèle que nous voulons faire pour que nous soyons les problèmes ça. On a un projet de logement pour les policiers. Il y a un projet qui a commencé bien avant que le commandement ça soit là. Malheureusement, il pas arrivé à terre. Malgré un grand pourcentage dans l'argent versé avec film de construction. Nous avons le problème là. Nous avons le spécialement pour le ministre. qui rapporte qu'il fait en plusieurs entités dans l'État et nous que le problème là résout dans ce cas à travers des ciseaux qui vont prendre en haut lieu. Concernant la présence de forces étrangères dans le pays, en Haïti, c'est l'autorité politique qui représente. les le Donc, Et c'est responsabilités inconvenient aux autorités politiques à partir d'évaluations que nous faites et, et nous fait des demandes au niveau de la communauté internationale. Parmi les monde dans son village. Haïti va nous Nous comme professionnels, nous comme force de l'ordre, responsabilité nous c'est de collaborer à tout le monde, quand vous nous déposiez, la question, c'est pour nous Ce n'est pas à nous-mêmes de décider, vivre ou pas vivre une force de l'ordre Mais le job, par nous, comme professionnels c'est respecter les décisions des autorités politiques et collaborer convenablement avec toute force qui disposait bien en tout-mêmes, en Haïti, et comme Haïti fait partie de nos villages, et nous fait partie de nos régions, donc nous ne pouvons pas être des personnes. Les questions de sécurité qu sont malades pour le cabri. Pas oublier que l'on dit que qu le pays a pris beaucoup de globalité surtout en matière de sécurité. sécurité par un domaine de contrôle dans pile qui est influencé. En pile fois, le domaine sécurité c'est ses conséquences pour l'ensemble de notre action dans notre domaine du contrôle. La police, là, en elle, chaque fois nous suivons les réseaux sociaux, publication de la police Avec mettre moyens de la police à venir, nous vous mets à bandit et nous réaliser des opérations côté défi. Dis si que la police là faille la mission. Présenter la police comme une fossile, c'est anti-jambou. que les policiers va sa vivre, nous l'avions chaque jour pour protéger. En pile fois, tout le monde, la caille, la roue chaude, mais la police a obligé, là, la ville pour protéger, bien pour protéger. En pays, il y a une situation facile, il n'y a pas de seulement la police, la police, nous pouvons les meilleurs d'y a, mais nous où pour chaque secteur, un ordinateur national, là, pour Maintenant ensemble, pour nous résoudre le problème de l'Union. La police a déterminé et frère, pour nous prêter continuer à faire sacrifice, engager dans la lutte pour libérer la population. Nous ne pouvons pas décourager de continuer à Canal, actuellement nous commençons l'opération de moderne. Nous avons profité de l'espace pour nous demander pour le canal. C'est un moment pour que nous puissions collaborer avec la police. On allons mettre ensemble pour que nous qu'un Canal, village vivable. Qui a deux ou trois personnes qui ont théorisé la population. Maintenant, les populations pour avec la police pour nous résoudre le problème. Actuellement, nous commençons processus de l'intervenance pour le monde du Canada. Quel effort que la police a fait si on apprend le blocage terminal parou. Libération parole, c'est pour c'est un comment c'est une victoire policière. C'est au prix de sacrifice plusieurs opérations réalisées en pile les choses le chaque soir après opération nous obligions de recouper nos salles pour regarder des vidéos pour nous donner des gens de, qui met une stratégie pour nous utiliser de notre main jusqu'à ce que nous va nous récupérer gaz demandez nous visiter les vidéos la vidéo journaliste responsable que nous prenons toute la vie mmh. nous n'étions ouverts sur la police à pour nous partager les vidéos alors qu'on nous pas nous pas fait mais ça nous conviction sur ça c'est la police a commencé à m'évoluer pour bandit chacun. Non pas sous bonne foi à bandit. Ça que nous avons nous sacrifice policier. Un engagement policier au la de Les avons gardé Nous avons gardé la vie. Nous avons gardé la vie. Nous avons gardé la Et c'est la Nous avons Nous avons la Nous avons par rapport Nous prenions. esprit de sacrifice Nous avons Nous Nous les policiers ont engagé en la vie. Et comme commandant, en chef, nous sommes capables de dire que nous sommes... Je dis à nous présenter ensemble le travail que la police fait pour montrer que la police a le travail. Même avec les conditions de sécurité du pays, l'amélioration qu'il a cherchée, nous ne pouvons pas nous dans tout mais la police a vu un C'est une salle de la police. Je ne vais pas vous la police. La police fait son génération. Massivez au hasard. La police tue sous c'est pour se tuer dans le temps comme ça Juste, nous faire nos maquillage avec lui dans l'hôpital pour nous dire c'est dans l'hôpital. déjà c'est même un salut à toi pour te donner ça pour Moi, je ne suis à la volaille. Mardi 25 octobre à 3h de l'après-midi, sous chaque massacre. Ma travaille à l'étudier pour ça. Pendant la police à la station, un policier qui a fait un en deux. Nous en deux. On a des cinq petites. Pourquoi nous avons eu petites Nous petites. va avons ça 7 petites. Nous Nous avons eu 7 et Jusqu'à présent, la police a dit, Caméra par caméra d'État, c'est mon travail, je j'étais caméra par. Mais, je vous dis, la police a arrêté les journalistes dans la fonction de travail. Ils n'ont pas pris. Ils ont un travail dans ça. commissariat. Ils ont humilié Ils n'ont pas pris. ne va pas mettre ça dans le bilan oublié. Ça va arriver dans un autre budget. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un bilan pour les journalistes parce que c'est nous-mêmes qui porter nous porter vers l'avant. Merci. Continuez là. Continuez à voler. Continuez là. que pendant que nous travaillons voilà. voilà. pour améliorer les conditions policières, pendant que nous prenons des mesures pour que nous les policiers. En même temps, nous appliquons appliqué une petite avec les policiers, les gagnés qui sont à de et les gagnants aux réfractions, sur... nous prenons responsabilité pour le combat. C'est par cette raison que il y a plusieurs policiers qui ont dévoqué, des policiers qui ont et des policiers qui, en et policiers qui font l isolement, et des policiers qui ont mis sur le conservatoire. Et l'information là. journaliste, chaud. Oui, tout. Toutes les fois qu'on besoin d'informations, faut Nous faire si son père nous remettre caméra, c'est autre chose. Mais oui. présenter la police là, comme on monde a violé chaque jour dans la presse, c'est hommage image qui la police. Est-ce c'est ça? Je il faut être journaliste. Quand on a bout mais tout le temps que l'enquête a été menée, pas dans les qui fait publiquement de l'enquête. Par contre, si une association de presse, si un journaliste vous en qu'on je qui en prie, évoluer, vous vous en prie, vous vous vous vous il y a vous en avec vous en prie, je Laisse ça car la journaliste qui blessait la de Guelman et qui journaliste journaliste de mesures pour de la pour vérifier à bon gros pour confirmer l'information et ça m'a dit que vous un document la police gagne des documents. Et moi, même comme un professionnel, je ne peux pas tolérer aller au policier qui fait une grave. Je ne peux pas Je ne peux pas dire ça. Je ne et vérifier l'information que je vais là. Vérifier avant que nous parler. Pas quitter sentiment de nous parler, pas quitter l'émotion de émotions, parler. Nous comprenons comme nous être humains. Nous devons nous nos frères qui sont blessés, qui j'en qui blessé, blessés, un homme. Mais, comme nous connaissons nos services professionnels, avant que nous portions un jugement ou du moins, porter une affirmation vérifiée, enregistrer des déclaration de à à sous CASA. En deux commissariats d'Elba, il y a un groupe de monde qui entré, parmi lesquels il y a des journalistes qui entraient suite à deux commissariats suite à une arrestation qui fait. Bon journaliste que de a Mais c'est l'un de nos commissariats, la police connaît que l'appréhender au journaliste. Mais il a arrêté au monde sous barricade. C'est un de nos commissariats. Personne n'a l'écarté. Malgré toutes les policiers avec la page identifiée. c'est l'un de nos commissariats identifiés. Ça c'est l'autre. Un groupe de monde qui entraîne le commissariat de l'Arc, parmi lesquels nous avons deux ou trois journalistes journaliste qui sont là avec nous. qui Pour rétablir l'ordre, il y a un bon policier qui tirait au Et Bobo de Et le de il est tombé dans la tête du journaliste. C'est à partir de là le journaliste a blessé à terre. Apparemment, son corps humain. Nous faisons appel à ambulance, plusieurs côtés. Nous relèves les Nameuses. Nous relèves les CAM. Nous relèves l'autre ambulance. Route, accès au niveau commissariat, commissariat d'Elma, en pile là on C'est avec en pile difficulté pour l'ambulance arriver en, en un commissariat. Et moi, comme commandant-chef, je suis, un chef, je suis un chef tout fil d'événements. Je m'assure même que l'ambulance arrive. Je m'assure que je fais contact avec le responsable hôpital l'hôpital Qui gagne quand on prépare un constat médical qu'après tant journaliste de journalistes devant, Le journalistes va arriver pour quoi Je suis sûr que les gens qui accompagnent la découverte, je il dis que un constat médical après une heure ou deux heures de temps, c'est à ce moment-là, le journaliste même les jours. Donc, mes réalités, et la police détient des documents lui a dit ce cas, non pas pour conflit au niveau de la police, des documents qui sont sortis qui parlaient de mort en un commissariat. Qui le docteur Est-ce que le docteur ça... son vrai docteur Est-ce que le document ça est bon On va poser une question sur Sauf que la police a document administratif qui montre que le fait est consacré. S'il vous plaît, vérifiez la vérité, après la conférence, en mon délégation, nous parlons plus beau, hein? Nous avons rencontre avec le gouvernement, nous avons présenté nos documents et nous disposons pour ça. Ça, vous demandez-nous. Vous demandez-nous vérifier l'information. garder nos biens avant que vous-même comme des journalistes professionnels, avant que nous, effectivement, Merci. C'est la dernière question. On va parler de caméra pour moi, l'hôpital. Caméra J'ai la police. Il y a des commissaires, il y <crazy> 94 commissaire commissaires qui appellent Vous pensez que ça a un bon l'institution de la police sain. Il faut que les gens qui allaient au concours, sans monde pas, et qui vivaient à l'académie de après une formation de job, pour les commissaires, et pour nous, nous allons renforcer le commandement, ni dans commissariat la direction de la rentabilité spécialiste. nous, nous, notre fois, au message à la population, que la police policier chaque jour, nous, nous, la nous, et le minute que parle, la, les très pas obligés, que nous, nous, la police, policiers, nous, nous, nous, nous, que nous, nous, nous, nous, là pas créé créer pour faire face à un genre de problème que la ville jeudi a. Création police en pas créé créer comme force de ne pas créer pour faire face à grand banditisme, guérir à l'hiver que la ville jeudi a. Donc, nous voulons la police transformée. C'est ça que fait. Unité, spécialisez-nous, nous renforcer. Nous, nous, nous, nous, nous, Formation continue nous pour nous-mêmes pratique pour nous-mêmes souterrains. Acquisition de nouveaux équipements adaptés à la réalité de pour permettre de faire face à grands défis que nous-mêmes souterrains. Donc, nous demandons de populations population, comprenons la police, prenons la police, collaborer avec la police. Nous restons en ville, pour tant que nous faire, vous pouvez attention à la réparation de la réparation de la Et comme le club nous Sionacailon, vous pouvez avoir une question de l'investissement de la banque. Et voilà. C'est là que vous la vidéo pour aujourd'hui. Merci d'être à vous abonner à la vidéo jusqu'à la fin. Et pas oublier à abonner à la chaîne de la vidéo pour que vous avez fait ça.